bonjour à tous et à toutes et voici la correction du dst numéro 1 des secondes pour 2018 2019 et tout ça en vidéo si vous n'avez pas fait le devoir parce que vous n'êtes pas avec moi en classe sachez que l'énoncé est disponible en ligne vous avez juste à scanner vous pouvez aller sur le padlet récupérer le pdf faire le devoir vous avez deux heures et revenez après pour la correction. Nous allons donc traiter les trois exercices. Six. Premier exercice, l'iridium et les dinosaures. Première question, que représente le numéro atomique Z et le nombre de masse A dans la notation symbolique de l'atome Tout simplement, Z c'est le nombre de protons d'un élément chimique et A c'est le nombre de nucléons de l'élément chimique. Que vaut dans le cas du potassium à utiliser dans la datation potassium-argon Il suffit de relire l'énoncé et on trouve dans cet énoncé que le potassium utilisé dans la datation du potassium-argon a un nombre de masse de 40. Donnez la composition d'un atome d'iridium. Dans l'énoncé, on nous donne le nombre de masse de l'iridium, 192. Et grâce à la classification périodique qui est donnée avec le devoir, on détermine le numéro atomique de l'iridium qui est de 77. On en déduit donc que l'iridium possède 77 protons et donc 77 électrons. Quant aux neutrons, il suffit de faire la petite soustraction. 192 77, 115, 115 neutrons. L'atome d'iridium est IR4+. Est-ce un cation ou est-ce un anion Et combien d'électrons cet ion possède-t-il Alors la question sur cation ou anion, c'est une question qui normalement peut être posée en troisième, où on voit les ions. L'ion iridium est chargé positivement, c'est donc un cation. Combien d'électrons possède cet ion Eh bien il a perdu 4 électrons, puisqu'il est chargé positivement, 4+. Il faut donc faire une soustraction, les 77 électrons de l'atome moins les 4 électrons qui sont perdus, ce qui nous fait 73 électrons. A l'aide d'un calcul, expliquer pourquoi il est possible de négliger la masse d'un électron lors du calcul de la masse d'un atome. Idéalement, on calcule le rapport des masses des particules de la masse d'un nucléon sur la masse d'un électron. On trouve environ 2000. Et du coup, on peut dire que la masse d'un électron est quasiment 2000 fois moindre que la masse d'un nucléon, ce qui permet de nous dire qu'on peut négliger la masse d'un électron pour le calcul de la masse d'un atome. Calculer la masse approchée, MIR, d'un atome d'iridium, on a donc masse d'un atome d'iridium est égale à son nombre de masse multiplié par la masse d'un nucléon, on réalise l'application numérique, 192 x 1,67 x 10 puissance moins 27 kg égale 3,21 x 10 puissance moins 25 kg. On n'oublie pas les unités, ici le kilogramme. Dans le texte, on parle de rapport isotopique de l'argon entre l'argon 40 et l'argon 39. Et est-ce qu'on se demande s'ils peuvent être qualifiés d'isotopes alors, des éléments chimiques sont isotopes s'ils possèdent le même numéro atomique. Et donc, forcément, ils ont le même symbole chimique. C'est le cas ici. On a l'argon 39 et l'argon 40. Ce sont donc des isotopes. Il y avait également, en dernière question, une capture d'écran de la page Wikipédia sur la datation au potassium argon. Et la phrase disait la datation par le potassium argon, ou KR est une méthode de datation radiométrique qui permet de déterminer l'âge d'un échantillon de roche par la mesure des concentrations relatives du couple d'isotopes potassium-40-argon-40. Eh bien, la bonne réponse est que cette phrase est fausse, puisque des éléments chimiques sont isotopes s'ils possèdent le même numéro atomique et donc, encore une fois, le même symbole chimique. Ce n'est pas le cas ici. Entre le potassium 40 et l'argon 40, on n'a pas des isotopes. La phrase est fausse, il faudra la corriger. Et d'ailleurs, elle est corrigée. Nous allons donc traiter les trois exercices. Exercice numéro 2, où on parlait un petit peu de l'iode et de l'aluminium. Où se situe l'aluminium dans la classification périodique Pas de difficulté à localiser l'aluminium dans la classification périodique. Troisième période, troisième ligne et treizième colonne. L'isotope stable de l'aluminium comporte 14 neutrons, donné sa représentation symbolique. Et bien, Il faut calculer évidemment le nombre de masses. On détermine grâce à la classification périodique le numéro atomique de l'aluminium qui est 13. Son nombre de masse, est donc 13 plus 14, 27. Et on n'a plus qu'à donner l'écriture symbolique de cet isotope. 2713 aluminium. Pas de difficulté. Écrire la structure électronique de l'aluminium et en déduire le nombre d'électrons sur sa couche externe. On a vu auparavant que l'atome d'aluminium avait 13 protons. Il a donc 13 électrons. Sa structure électronique est donc K2, puisqu'on remplit d'abord la couche K avec 2 électrons. L8 Ici, la couche L est saturée avec 8 électrons et il me reste donc 3 électrons M3, K2, L8, M3. Et la couche électronique externe, c'est la couche M, elle contient donc 3 électrons. Il y a donc 3 électrons sur la couche externe. En la justifiant, donnez la formule de l'ion aluminium. Donc, la formation de l'ion monoatomique de l'aluminium va se faire selon la règle de l'octet, couche électronique externe saturée à 8 électrons. Pour ce faire, l'atome d'aluminium doit perdre 3 électrons, les 3 électrons qui sont sur la couche M pour acquérir la structure électronique du néon K2L8. L'ion aluminium va donc avoir 3 charges positives puisqu'il aura 13 protons pour 10 électrons, et donc sa formule sera AL3 ⁇ dans quelle colonne se situe l'iode et à quelle famille chimique appartient-il Tout simplement, on regarde le tableau périodique, l'iode se situe dans la 17e colonne, il appartient à la famille des halogènes. Aucune difficulté. En la justifiant, donner la formule de l'ion iodure. Le gaz noble le plus proche est situé à la 18e colonne, il possède un électron en plus que l'iode pour former l'ion iodure, l'ion L'iode doit donc gagner un électron, c'est la règle de l'octet, I-. On pouvait également dire que l'iode fait partie de la famille des halogènes. Les halogènes vont faire des ions halogénures en gagnant un électron. C'est le cas du fluor F- du chlore Cl-. ça sera également le cas de l'ion iodure I-. Ah, pourquoi l'iodure de potassium a-t-il une formule AlI3 Alors, l'iodure d'aluminium est un composé ionique, c'est-à-dire qu'il est composé d'ions aluminium et d'ions iodures. Il se forme selon la réaction Al3+, plus I- donne un composé AlxIy, Et il faut déterminer X et Y. C'est également un solide neutre, il faut donc que les charges électriques soient égales. L'ion aluminium possède trois charges positives, l'ion iodure possède une charge négative. Il faut donc trois ions iodure pour compenser la charge d'un ion aluminium. Au final, on a Al3 plus 3i-. Du coup, x est égal à 1, y est égal à 3, et on a AlI3. Nous allons donc traiter les trois exemples. Exercice numéro 3, c'était autour de la bouillie bordelaise. Première question, simple, donnez le solvant et les solutés de la bouillie bordelaise. Bien, il suffit de relire l'énoncé et on trouve que le solvant est l'eau et que les solutés sont le sulfate de cuivre et la chaux. Calculez la concentration massique que l'on notera T en grammes par litre en sulfate de cuivre de la bouillie bordelais donc ici attention on donne une notation il faut respecter la notation de l'énoncé on a donc t qui est égal à m sur v hein, c'est la concentration massique m la masse de soluté v le volume de solution il n'y a plus qu'à faire l'application numérique comme on me demande des grammes par litre, je vais mettre la masse en grammes le volume en litres dans l'énoncé on me dit 3 kg de sulfate de cuivre pour 100 litres. Les 3 kg je les convertis en grammes. Ça fait 3000 grammes divisé par 100 litres égale 30 grammes par litre. Quelle masse de sulfate de cuivre faut-il peser pour préparer au laboratoire 100 millilitres de bouillie bordelaise Donc, on a toujours la même formule de la concentration massique qu'on appelle T ici. T égale M sur V. Et ici, ce que je cherche, ce n'est pas la concentration massique, mais c'est la masse de sulfate de cuivre. Donc M est égal à T fois V. T est égal à 30 g par litre. Le volume que je veux préparer de solution c'est 100 ml, autrement dit 0,1 litre. Donc je fais 30 fois 0,1, ce qui me donne 3 g. Je n'oublie pas l'unité. Il faut donc peser 3 g de sulfate de cuivre. Donner le protocole expérimental comprenant le matériel à utiliser pour réaliser au laboratoire ces 100 ml de bouillie bien, On peut proposer par exemple ce protocole expérimental dans lequel on va voir au fur et à mesure les différents matériels à utiliser. Peser 3 g de sulfate de cuivre dans une capsule. Introduire ces 3 g dans une fiole jaugée de 100 ml. Rincer la capsule à l'eau distillée en récupérant les eaux de rinçage dans la fiole jaugée. Remplir avec l'eau distillée la fiole jaugée, deux tiers puis agiter latéralement pour dissoudre le solide. Et enfin compléter la fiole avec de l'eau distillée jusqu'au trait de jauge. Quel volume de solution mère doit prélever Erwan pour réaliser la bouillie bordelaise Détaillez le calcul. Alors il faut bien comprendre que dans l'énoncé, en fait, Erwan s'est trompé dans sa masse qu'il a pesée pour réaliser sa bouillie bordelaise. Et donc, il va être obligé de faire une dilution. Et quand on a une dilution à faire, on a une relation entre les concentrations et volumes de solution mère et concentrations et volumes de solution phi. Concentration de solution mère fois volume de solution mère est égale à la concentration de la solution phi multipliée par le volume de la solution phi. Ici, ce qu'on cherche, c'est le volume de solution à prélever, autrement dit le volume de solution mère. Et il va être égal à la concentration en solution φ fois le volume en solution φ divisé par la concentration de solution mère. On connaît la concentration de la solution φ, c'est 30 g par litre. On connaît le volume de solution φ, c'est 250 ml, c'est marqué dans l'énoncé. Il nous manque encore la concentration de la solution mère. Mais on peut la calculer puisque R1 a pesé 30 g qu'il a dissous dans 100 ml d'eau. 30 divisé par 0,1 égale 300 g par litre. On n'a plus qu'à faire l'application du numérique. Le volume de solution mère va être égal à 30 g par litre fois 250 ml divisé par 300 g par litre, ce qui nous donne 25 ml. Il faudra donc prélever 25 ml de cette solution. Parmi les 4 lots de verri suivants, indiquez celui que doit choisir un One pour préparer avec précision sa solution encore une fois justifié. Alors pour réaliser une solution précise par dilution au laboratoire, on a besoin de la verrerie la plus précise possible. C'est à dire qu'on a besoin d'une fiole jaugée en tant que contenant, hein, c'est le contenant le plus précis qu'on puisse avoir, et d'une pipette jaugée pour prélever. C'est la manière la plus précise de prélever. Il faut donc utiliser le lot numéro 2. Quelle technique pourrait utiliser pour estimer la concentration en sulfate de cuivre Expliquez brièvement cette méthode. Donc le sulfate de cuivre, c'est une espèce colorée. On peut donc utiliser la technique dite de l'échelle de teinte. Il s'agit de préparer plusieurs solutions de concentration différentes et connues. Et puis on compare l'échantillon inconnu avec les solutions préparées pour estimer la concentration par comparaison de la teinte. Et cette technique ne peut fonctionner que si le soluté donne une solution colorée. Voilà, c'est tout pour cette correction de devoir. Et puis on se retrouve à très très vite pour de nouveaux cours. En attendant, n'oubliez pas, la physique, c'est facile. Nous allons donc traiter les trois exercices.